Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo explicative sur l'intégration de IMTLA avec les systèmes d'information scolaire spécifiques de Clickedu. Cliquez un des systèmes d'information scolaire bien utilisé en Espagne, mais bien sûr, la manière de faire l'intégration est très similaire à des autres systèmes d'information scolaire. Donc, si vous aviez besoin qu'on fait l'intégration avec votre système d'information scolaire, on peut bien sûr le faire. Donc, comme c'est fait, on va y aller à notre menu de configuration, ERP, ça veut dire système d'information scolaire et Clickedu. Pour faire ça, d'abord, on va euh, nécessiter ces codes et domaines euh, fournis par Clickedu. Donc, vous les insérez ici et vous lancez les, les liens. Donc, pour faire une liane, une ponte entre les données qu'on va nécessiter de cliquer et la plateforme d'Imtela Saros. On va activer l'échange. Et d'abord, on va commencer à faire l'importation des dispositifs. Et pour faire ça, on va choisir notre entité, le nom de notre école. On va choisir la configuration, selon la configuration préalable qu'on a déjà configurée, qu'on a déjà créée. On va marquer le type de la technologie de nos dispositifs. Et dans les cas échéants qu'on a plusieurs technologies, il faut qu'on les fait pour chaque type de technologie. Donc si on a par exemple les Windows et les iOS, il faut qu'on les fait au moins deux fois. Mais c'est facile. Et dans les cas qu'on parle des dispositifs Apple, et il y a une, euh, une courriel, une direction email mail euh, configurée de manière préalable pour le dispositif Apple, mais on fait, on ne veut n est, n est pas les, les importeurs de la base de, de de de de des données de tout, on peut ignorer les, les, les données de l'e-mail pour ne faire pas, aucune confusion. On va aussi... Euh, marquer « lancer l'ordre » et tout de suite, toutes les listes des dispositifs ils vont venir sur notre écran dans lequel on va pouvoir euh, importer tous les dispositifs euh, au, dans un groupe ou bien on va pouvoir choisir chaque dispositif, chacun, euh, pour faire l'importation. De la même façon, on parle des groupes, on va choisir le nom de notre entité et on va importer les groupes, les sections sur l'ordre, on va voir, on va tirer dans notre écran, toutes les listes des groupes que de la même façon, on va pouvoir emporter toutes, euh, toutes euh, dans un groupe en, en cliquant le, le bouton en haut, ou bien on va pouvoir choisir euh, chaque, chaque groupe euh, euh, d'une manière individuelle selon nos nécessités. Et à la fin, on va faire la même chose les dispositifs, on a les groupes, ce qui nous manque, ce sont les superviseurs. Au niveau école, donc les superviseurs du centre, on va choisir ici par exemple les professeurs de ces grades et on va choisir la langue, l'entité, notre école et les, et les sections à lesquelles appartiennent. Et on va lancer l'ordre, on va sur notre écran, toutes les listes des superviseurs, et de la même façon, on va pouvoir faire l'importation tout dans un couple en cliquant les boutons en haut, on va, ou bien on va pouvoir cliquer chaque superviseur pour faire l'importation. La même se passe pour les familles. On va choisir les rôles famille, la langue, l'entité, et on va faire la même chose. Dans ces cas-là, normalement, d'une manière logique, on va voir que une nombre de familles pour chaque, ou pour plusieurs enfants supervisés. Et à la fin, finalement, on, au moins. Que on a ici cliqué la synchronisation automatique. Il faut qu'on force avec ce petit bouton orange ici la relation de groupe entre dispositif et groupe, superviseur et groupe et superviseur dispositif qu'on vient d'importer ici en bas. Donc, ça c'est tout. Comme vous voyez, simple, facile, utile. Logique. Et comme toujours, je vous prie de nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels. Merci et à la prochaine à tous.